Bonjour les amis, j'ai une surprise pour vous Voilà, Voila, Rabunzo one of, euh, Une des chats qu'on a ici à la maison Elle est très mignonne Je voulais vous montrer en fait la, Les premières étapes de méditation Donc transformation Télétransportation dans le jardin Right now Bienvenue dans mon jardin Donc il est, euh, il est quoi, 19h01 à Minneapolis dans le Minnesota. Regardez un peu comme c'est beau. Donc euh, voilà, le soleil euh, brille, il euh, y a les nuages, les arbres, les petits écureuils, les, euh, les insectes, euh, les chats sont à l'intérieur. Trucs et astuces pour aider soit les anciens, soit les nouveaux, euh, soit les gens expérimentés aussi pour euh, discuter un petit peu de comment est-ce qu'on peut aider notre pratique. quoi. Parce que le but, voilà, c'est pas de juger euh, ce qu'on fait bien, mal, etc. Le but, c'est de s'entraider, quoi. Il n'y a pas de bien ou de mal, en fait. L'idée, c'est de progresser, voilà, d'arriver à un succès. Pas seulement pour, pour moi, mais pour tout le monde, quoi. Si, par exemple, vous ne pouvez pas vous asseoir en asana euh, traditionnel euh, de yoga, vous pouvez très bien vous asseoir sur une chaise. Hein. Si, vraiment, vous avez des soucis de dos ou des trucs comme ça, le truc, c'est juste important de ne pas avoir euh, le dos contre le dossier de la chaise. Il faut avoir une certaine distance comme ça. Votre dos, il reste souple et il peut bouger pendant la méditation. L'énergie euh, va circuler en fait. L'idée de la méditation, comme toute méditation de toute façon, c'est d'avoir une position assise et le dos droit en fait. Après, le reste, euh, on voit ça pendant la pratique. l'étape zéro en fait de la méditation. Euh, la plus importante c'est de bien se préparer donc pour moi par exemple euh, c'est d'enlever mes lunettes ah, j'ai déjà fait mais bon là voilà, je vous montre voilà j'ai mes lunettes et ben je les ai plus Ah <rire> magique voilà donc euh, faut enlever ses lunettes hein, parce que sinon on a un filtre euh, qui réfracte les rayons lumineux euh, photoniques, donc c'est pas bon mais c'est d'éviter de se faire déconcentrer par les insectes donc c'est pour ça qu'on a un tapis de méditation en général sinon on méditerait directement sur le sol donc là j'ai un tapis de méditation, merci Romain à Jamais et sa famille pour le cadeau euh, du euh, tapis. Donc vous mettez votre tapis ici. Voilà, tranquille. Et euh, voilà le tapis c'est juste pour pas trop euh, endommager le sol et euh, pas être déconcentré et chatouillé par l'herbe ou par les, les petites fourmis ou les araignées qui nous grimpent dessus. De toute façon ça va arriver pour la méditation mais quand on médite en général on est tellement bien on s'en rend euh, même pas compte ou alors on s'en rend compte et puis finalement on se dit bon bah de toute façon c'est la nature hein, là, on est là pour faire la mise avec la nature de toute façon l'idéal c'est d'être en pas de padmasana parce que la, la gravité en fait euh, va être vraiment meilleure, la stabilité va être vraiment meilleure donc si vous pouvez pas le faire c'est pas grave moi non plus je pouvais pas le faire et en fait finalement moi, je peux le faire donc euh, comme quoi tout le monde peut le faire euh, l'idée c'est de rester au moins, au moins 15, 20 ou 30 ou 40 minutes euh, dans la même position. Donc l'idée c'est d'être vraiment le plus confortable possible. Mais il faut être un peu discipliné quand même avec principe dos droit, colonne vertébrale souple, position assise. Voilà évidemment. On fait la préparation. Donnez du respect à vos parents, qu'ils soient vivants ou décédés. Donnez du respect à nos enseignants, gourous, gardiens, qu'ils soient plus jeunes, plus âgés, qu'ils soient nos amis ou nos ennemis. Donnez du respect à tous. Donnez du respect à nos icônes, idoles, ceux en qui on croit et on a confiance. Mahavatar Babaji, Lord Jesus, Lord Buddha, Prophète Mohammed, ceux en qui on a confiance, donnez du respect à tous. Ressentez que tous les êtres vivants sur cette planète nous faisons tous partie d'une seule et même famille. Les animaux, les insectes, les êtres humains, le royaume des plantes, tous, nous, sommes, nous faisons partie d'une seule et même famille. Les castes, les couleurs, le genre, la religion, la région, l'âge, nous faisons tous partie d'une seule et même famille. Donnez de l'amour à tous. Posez-vous les questions pour trouver vos propres réponses. N'attendez pas les réponses tout de suite, les réponses viendront le moment venu, à l'étape du Samadhi. Qui suis-je Qui suis-je Qu'est-ce que je veux Pourquoi je le veux Quelle est la relation entre ce que je veux et ce que je fais maintenant quel est le but de la vie Qu'est-ce que je fais sur cette terre-mer Posez-vous les questions encore et encore. N'attendez pas les réponses. Les réponses viendront le moment venu, à l'étape du samadhi. Maintenant, préparez-vous à faire l'amitié avec le divin soleil. Avec une grande détermination. Oui je peux faire l'amitié divine avec le soleil divin. Je dois faire l'amitié divine avec le soleil divin. Même si je meurs, je ferai l'amitié divine avec le soleil divin. Seulement maintenant, lentement, ouvrez les yeux. Quand on ouvre les yeux, là il est 19h et des brouettes comme on dit en français. On regarde le soleil à quelques centimètres au-dessus du soleil à travers le point entre les sourcils, donc le troisième œil. Donc c'est ici. Donc regardez le soleil à travers les sourcils. Donc ça peut être légèrement comme ça, légèrement comme ci, légèrement comme ça. Et on n'est pas obligé de voir exactement visuellement le soleil on peut juste voir les rayons iridescents à travers les sourcils et les poils qu'on a ici, là. L'important, c'est de faire la connexion et l'amitié avec le soleil, de vous abandonner, rendre les armes, surrender, comme on dit avec Son surrender to the divine, donc faire l'amitié, make friendship, et vous abandonner, surrender, au soleil, faire l'amitié. Donc on regarde, c'est le premier angle qu'on a Dès le début de la méditation, dès qu'on ouvre les yeux, on doit regarder le soleil avec un angle de 45 degrés. Donc vous remarquez, je ne le regarde pas directement là avec un angle de 30 degrés. L'angle de 30 degrés, ce n'est pas pour les débutants. Surtout ne faites pas ça. Il faut faire un angle de 45 degrés, donc il faut baisser le menton en fait. Comme ça, on regarde avec un angle de 45 degrés comme ça. Voilà, Entre les sourcils ici. Donc on voit à peine en fait le soleil. Si on lève légèrement le menton, on voit un peu plus le soleil. Si on baisse légèrement le menton, on voit un peu moins le soleil. Mais on, on reçoit toujours, vous voyez bien là, ici, là, le blanc des yeux, on reçoit toujours l'énergie photonique, donc l'énergie cosmique. On reçoit toujours cette énergie dans le blanc des yeux. Et c'est ça le plus important, en fait. c'est de bien recevoir cette énergie. Ouais, de ne pas bouger comme une statue. Donc, Qu autant que possible, ne pas cligner les yeux. Et si les larmes coulent, il bah, faut les laisser couler. Voilà. Donc, vu que j'ai des problèmes à la gorge récemment et au cou, je voulais vous montrer quelque chose de rigolo aussi pendant la méditation. Ça se fait automatiquement. Vous voyez ma gorge là Voilà. Donc ça c'est une guérison en fait. Ça se fait automatiquement. Donc ça c'est le chakra Vishuddha. Ici. Donc ça c'est juste pour vous montrer en fait que le chakra en fait, tous les chakras qu'on a, les sept chakras qu'on a à l'intérieur du corps, et au total, 29 chakras qu'on a en-dessous et au-dessus de notre corps physique comme on le voit en cours avec Sun Yogi Shankar. Je vais juste vous montrer qu'en fait, un chakra, donc qui est lié à la, à la colonne vertébrale, c'est euh, Ida et Pingala en fait, de réseaux nerveux très puissants qui se croisent comme on le voit en cours, comme on le voit dans la pratique de toute façon. Un chakra c'est pas quelque chose de mystique en fait, c'est quelque chose de réel. Quand on a, en fait, euh, vibration, par exemple, du chakra anahata, qui est le plexus cardiaque, qui est ici, donc le plexus du cœur, ben, on, on, peut, on peut le sentir vibrer, en fait. L'important, c'est, voilà, d'être bien. Je voulais juste vous montrer que les chakras, c'est pas du pipeau, c'est pour de vrai, en fait. Chaque chakra est important, en C'est un centre énergétique. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça à 30 minutes, après il y a d'autres étapes qu'on voit, euh, qu voit en cours. Si vous ne vous souvenez pas des mots de la préparation en fait, du sun yoga, euh, vous pouvez très bien avoir votre ordinateur avec vous et avoir des écouteurs. Voilà. Aussi, au niveau du vent, Ma femme m'a acheté un cadeau aujourd'hui parce que j'ai euh, égaré l'ancien que j'avais et puis il était trop chaud de toute façon c'était un truc différent de, de je commence à avoir les cheveux longs hein. donc conseil pour les hommes qui ont les cheveux longs et les femmes qui ont les cheveux longs Gardez vos cheveux en fait euh, bah, bien, bien attachés donc, Gardez vos cheveux en fait euh, ordonnés comme ça vos cheveux vont pas venir euh, dans vos yeux pendant la méditation parce que, euh, censé ne pas bouger et recevoir l'énergie. Euh, moins on bouge en fait et plus on reçoit d'énergie et plus on va sentir dans notre colonne vertébrale que ça circule et que euh, c'est efficace en fait. Donc, si on commence à bouger un peu trop, euh, on, va, on va être dans la vibration et ça va être un, ça va être un peu trop euh, perturbateur et euh, bon, en tout cas pour moi ça, ça, crée, euh, ça va créer des pensées en fait, ça va créer des, des voilà une perturbation de ma méditation. Donc si vous vous retrouvez dans une situation où vous arrivez à la maison que vous n'avez pas encore médité et que c'est un peu le bordel dans la journée, <rire> ça arrive. On a des fois on manque d'organisation, mais on n'est pas là pour se juger ou être trop dur avec soi-même, comme on expliquait plus tôt. Il bah, y a un écureuil là-bas, vous avez vu Vous avez prévenu, hein ils sont partout. Donc j'ai la parade ultime dans mon sac. Donc comme vous voyez bien, là le soleil est trop bas là, pour moi euh, pour accéder aux rayons euh, lumineux directement. Solution transformation. Je voulais vous montrer l'important c'est d'être préparé, voilà, d'avoir une méthode, une stratégie en fait pour le succès de notre pratique. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour euh, s'entraider les amis. Donc voilà, regardez mon nouvel ami. C'est qui C'est moi Ok donc euh, là, avec la méditation sur sa propre photo, une, une des alternatives qu'on a euh, quand il n'y a pas de soleil ou qu'on n'a pas envie, euh, par exemple, on a envie de rester à la maison ou alors euh, il y a vraiment une tempête et bon, bah, on n'a pas le choix, on reste à la maison, euh, là c'est méditation sur sa propre photo. Donc euh, j'ai même du scotch dans mon sac, donc euh, je suis préparé quoi. Donc, comme d'habitude, j'ai ma chatte qui vient dire bonjour. Bonjour. Et donc, pour la méditation euh, avec sa propre photo, on peut aussi vous envoyer le fichier audio si vous êtes intéressé. Surtout si vous avez euh, des voisins. Moi, j'ai la chance d'avoir euh, des voisins super. Euh, ils sont cool, hein. même quand ils, quand ils me voient méditer, ils ne me dérangent pas. Et si vous avez des voisins bizarres, euh, bah, vous méditez à l'intérieur et puis vous êtes tranquille. Voilà. Ou alors vous choisissez un lieu euh, qui est plus approprié pour une pratique euh, de qualité. Voilà les amis, j'espère que ça a été utile pour vous. Euh, Dites-moi si euh, vous voulez euh, d'autres euh, conseils euh, dans le même ordre. Et euh, si vous pensez que c'est utile, bah faites le moi savoir, comme ça euh, au moins on continue à euh, parler euh, de ces sujets. Et euh, le but donc en France, aux états unis en Inde, euh, en Serbie, en Allemagne, euh, en Norvège, en Suède, euh, Malaisie, <coughs> Corée du Sud, tous les pays en fait, euh, bien d'autres pays euh, encore dans lesquels... Euh, euh, le sun yoga a bien commencé à s'enraciner c'est euh, de continuer notre pratique et de s'entraider euh, de créer une famille universelle mais aussi au niveau local euh, d'être euh, solide au niveau de notre pratique euh, comme ça on se fait pas euh, dérégler euh, et on perd pas notre pratique on garde une pratique régulière et euh, la solidarité entre nous, c'est important. Il y a déjà suffisamment de problèmes euh, en général et de frustrations dans la vie. Donc si on peut apporter quelque chose de positif euh, et euh, un élément de stabilité dans notre vie, pourquoi pas, n'est-ce pas Donc là, il est 20h17, les amis, et euh, tant que je vous laisse pour euh, aller manger. Mais euh, voilà, je voulais vous laisser en compagnie avec mon ami ici, mon meilleur pote.